Alors, bonjour à toutes et à tous. Alors, donc, je vais vous présenter euh, donc une action de lecture participative. Ce n'est pas 123 albums, ce enfin, serait gigantesque, 123 albums. Non, c'est 1-2-3 albums. Donc, cette action existe depuis 15 ans maintenant. Elle a été créée par l'association Livre à lire, dont je parlerai un petit peu plus en détail à la fin du pitch. Donc, euh, globalement, euh, 1-2-3 albums consiste en la présentation d'une sélection d'albums. Euh, intergénérationnels qui vont passer voilà, de personne en personne et au bout du compte euh, les, les, les lecteurs ou l'auditeur euh, pourra sélectionner et voter en fait son, son livre fétiche, son livre préféré. Alors comment ça se passe Il y a plusieurs aspects. Il y a le côté scénographique, une présentation scénographiée pour euh, présenter la sélection de ces huit albums, il y en a tout le temps huit. Je ne sais pas pourquoi, est-ce que ce chiffre représente quelque chose, mais bon. Donc, ils ont tous euh, une, un contenu différent. Il peut y avoir un, un aspect plutôt historique, un aspect de société, un psychologique, euh, l'album documentaire, le conte. Mais euh, le contenu, en tout cas, va permettre en fait, de rassembler les gens, de leur faire partager des, des idées, euh, des avis et donc dans un côté intergénérationnel donc ça va s'adresser à un public de, donc les enfants à partir de 10 ans et jusqu'à ben, jusqu'à ce qu'on ne vive plus donc personnes âgées etc donc le lieu ça peut être donc là moi je travaille en médiathèque mais ça peut, être, ça peut se passer dans une maison de retraite ça peut se passer dans n'importe quel endroit où le livre va servir de médiation et va être l'objet voilà, d'un moment de partage entre de convivialité entre personnes. Voilà. Donc la scénographie, euh, donc là, donc livre à lire, à tout l'art et la manière, en fait, de nous préparer cette scénographie, qui va permettre de créer un lien entre les différents albums qui n'ont rien à voir à la base entre eux. Mais ce lien, donc, du coup, va mettre en lumière le contenu de l'album, donc, par l'intermédiaire de personnages qui vont être représentés, de décors, de mots-clés de l'histoire. Et du coup, par l'oralité, euh, par le jeu de au moins deux acteurs, voilà, on va euh, successivement les albums vont être présentés. Voilà. Donc déjà, il y aura un, une vue d'ensemble de ce que sont ces albums. De là, déjà, ça peut faire un appel et se dire Ah tiens, j'aimerais bien lire le livre ou pas. Mais toujours est-il que déjà la scénographie est très agréable à découvrir. Ensuite, il y a un autre aspect, c'est les lectures épicées. Donc là, on ne présente pas les huit livres d'un coup, sinon on en a pour un petit moment. Mais la lecture épicée en elle-même va rentrer au cœur même de l'album. Et là, c'est pareil, c'est tout l'art en fait, de surfer sur l'équilibre entre un, auditoire, un auditeur un auditoire qui va être euh, comment dire ça, satisfait de, de cette présentation de lecture épicée parce que globalement, l'ensemble de l'histoire aura été délivrée et en même temps, il y aura un côté estompé qui va permettre aux lecteur, au futur lecteur, de se dire, j'aimerais rentrer encore plus au cœur de l'album. Voilà. Donc là, c'est pareil. La lecture épicée va vraiment rentrer au cœur du récit, donc euh, du contenu. Rien n'est inventé. Tout est inspiré des... Tout est ressorti, en fait, des textes et des illustrations. Euh, Qu'est-ce que je peux dire d'autre je regarde le film mon fil conducteur. Euh, donc voilà, l'oralité, de façon polyphonique, il y a au moins. Alors on peut être tout seul, parce que des fois il y a une présentation un peu sous forme de Kamishibai du contenu de l'album, sinon deux, voire après effet surprise, un côté polyphonique qui peut être de 6 à sept personnes. Euh, là, la participation ne sera pas forcément pensée et euh, organisée, ça sera par exemple là, j'ai mes albums, j'en ai un, je vais faire une lecture épicée, ben, je, vais, je vais demander à deux, trois personnes de participer, elles auront le texte et elles prêteront leur voix au moment où ce sera le, le moment de, de parler. Donc vraiment, c'est une, une activité lecture vraiment enrichissante. Euh, et en fait qui c'est la cerise un peu sur le gâteau c'est que tout est prêt ça demande du temps quand même ça demande une préparation parce qu'il y a pas mal de choses et ben alors à imprimer euh, à coller à, à, enfin, à, à remettre en forme voilà à préparer et puis il faut s'approprier aussi de la scénographie et puis les lectures épicées voilà ça demande un petit entraînement euh, mais vraiment, on peut y aller hein, les yeux fermés, en confiance, parce que c'est vraiment euh, une activité lecture de qualité. Et voilà. Après, dans mon expérience, donc du coup, là, ça serait la… Normalement, si j'ai bien compté, ça fait la cinquième année que je me lance dans l'aventure. Donc, moi, à chaque fois, en fait, c'est un partenariat. Je m'associe à une documentaliste du collège là où… Enfin, à belle Et du coup, voilà, c'est le lancement euh, après le mois de novembre. Donc, c'est là où on découvre… Euh, la nouvelle scénographie donc on va jouer au collège et du coup on s'associe on présente les huit albums aux collégiens donc collégiens tout ça va de sixième jusqu'à la quatrième et des classes d'IME aussi et après ceux qui veulent ensuite ils reprennent rendez vous pour découvrir les lectures épicées alors au début moi enfin je faisais quasiment toutes les lectures épicées donc j'allais souvent au collège et en fait au fur et à mesure ça a fait son chemin il y a un club de lecture qui s'est mis en place, qui s'est renforcé au fur et à mesure des années. Et après, je n'avais pas besoin de faire des lectures épicées parce que les collégiens eux-mêmes, finalement, préparaient les lectures épicées pour leurs camarades. Donc, voilà, ça, vraiment, ça s'est renforcé là-dessus. C'est ce qu'on ce qu voulait, d'ailleurs, une, une certaine aussi autonomie. Parce que c'est bien de faire découvrir, mais c'est bien que ça chemine autrement. Euh, voilà. Et à la médiathèque aussi, donc on a proposé quelques lectures épicées. Donc, euh, moi, j'ai vraiment le souvenir qui m'a marqué, voilà, un, une participation polyphonique avec des enfants en IME. Donc, des niveaux de lecture vraiment très différents, même des difficultés d'expression, etc. Mais et peu importe, en fait, les 6-7 enfants ont participé, accompagnés ou épaulés par leur accompagnateur. Et c'était vraiment formidable. Et je voyais la, leur fierté dans leurs yeux. Euh, c'était magnifique en fait euh, voilà. donc ça permet de voilà de vivre des moments comme ça euh, assez forts euh, voilà et puis euh, au-delà de tout ça ça permet des échanges euh, une fois pour un cercle de lecture on a lancé une lecture épicée. Euh, c'était l'album s'appelait 8 têtes Haute donc sur le thème euh, voilà de l'esclavage le, les blancs d'un côté les noirs d'un côté le, la difficulté d'apprendre pour tout le monde, l'égalité des chances, etc. Et du coup, on a fait la présentation et lecture épicé et le, la discussion a duré une heure après avec en plus des personnes de générations complètement différentes, Donc, on ne on pouvait plus s'arrêter. <rire> voilà ce que je peux vous dire. Donc, pour revenir un peu dans ma structure de récit, Donc, livre à lire. Livre à lire, c'est une association qui a été créée en 88 et donc la, qui est spécialisée en littérature de jeunesse. Donc sa directrice, c'est Véronique Lombard, qui est aussi formatrice. Alors c'est une personne passionnée. Et du coup, le credo de l'association Livre à lire, c'est lire. Je dis pas bêtise. Lire, lire c'est lier. Et effectivement, le lien se tisse de plus en plus. Un de trois albums donc se diffuse de plus en plus en France. En Suisse et jusqu'en Polynésie, donc voilà, il y a du voyage de fées. Après, Livre à lire propose, a proposé enfin, d'autres actions autour de la littérature jeunesse. Mais là, ils sont en train de vraiment se, si je ne dis pas de bêtises, mais de se dire on ne fait vraiment que un deux, trois albums, l'intergénérationnel. Donc, ils ont un blog euh, qui en voie de mutation. Donc, si vous cherchez sur Internet euh, Livre à lire, vous tombez dessus encore, mais ça va s'appeler bientôt Alterbib. Et là, vous avez toutes les informations concernant ce projet, euh, la, les anciennes sélections, les archives, la nouvelle sélection. Et donc, rendez-vous euh, pour terminer. Euh, donc, la, la présentation de la prochaine sélection 2021, c'est le 20 novembre à Moulin au Centre national du costume de Seine. Et donc, pour cela, si ça vous intéresse, il faut s'adresser à la MDA. Ce que j'ai oublié de dire, la MDA, la médiathèque départementale, exerce un rôle très important. C'est elle qui fait la médiation aussi avec tout ça et c'est grâce à eux aussi que j'ai découvert cette, ce projet. Voilà, donc il euh, faudra demander à Françoise, je ne sais pas si elle est par là, et qui a emmené aussi des fascicules voilà, qui font la synthèse du projet et qui voilà, les huit albums qui, vont être, qui sont sélectionnés pour cette année, donc j'ai hâte de découvrir… Voilà. Merci à vous. Non. Oui, il faut s'inscrire sur le projet. Et voilà. Non, non, il n'y a pas d'adhésion. Après, si vous voulez regarder sur le blog, après, si vous avez envie de participer, de contribuer à cette association, il y a moyen aussi, mais non, non. C'est vraiment des outils offerts. Donc, vous le faites au niveau des collèges, mais vous, vous programmez également euh, des, cette animation euh, sur des plans euh, à la médiathèque. Oui, au sein des... pendant les cercles de lecture. On n'en a pas fait beaucoup. Là, on en a reprogrammé cette année. On va voir euh, comment ça fonctionne. En fait, ça peut être fait aussi pour une nuit de la lecture. Ou, oui. C'est vraiment un outil... Euh, moi, j'ai fait vraiment collège, j'ai aussi collège. des collèges. À la médiathèque, il y a une ou deux expériences pour le moment. Voilà. Mais à la médiathèque, on, le, on, on reste sur le créneau lecture épicée. Voilà. Et j'ai oublié de dire, pardon, les collégiens aussi, les profs, du coup, profitent de cet outil lecture épicée pour dire à leurs élèves, eh ben, « Inspirez-vous pour faire vos exposés. » Du coup, ils vont, ils vont essayer d'améliorer leur, leur présentation orale s'inspirant d'un deux, trois albums. Donc il y a ça aussi qui intéresse les enseignants. Donc ça peut être fait donc en médiathèque, mais dans d'autres voilà d'autres structures comme je le disais tout à l'heure. Alors la sélection, on a, enfin je veux dire on est toujours libre. Si j'ai envie de ressortir la sélection d'avant, même 2017, je peux. Euh, en fait, vous avez. Soit vous prenez le train en route pour se dire je reste dans, la, dans le rythme, parce qu'elle vote aussi à un moment donné, il y a une sorte de calendrier. Mais vous êtes libre aussi, en fait, euh, d'utiliser les titres que vous souhaitez. Ah oui, c'est quand vous voulez. En fait, on a cette base, cet outil-là d'action de, de lecture, mais après, c'est à nous aussi de la mettre à notre sauce, entre guillemets, adaptée au contexte dans lequel on évolue. Enfin, c'est pas très contraignant, en fait. Au niveau de l'âge, vous parliez à partir de 10 ans, mais est-ce qu'il y a une, une présentation de, de 8, 8 albums pour les? Non, euh... non, alors après, il proposait les voyages. Il y a un, il y a deux, enfin, je ne sais pas si ça a encore lieu, le voyage lecture. Ça, c'est n'est pas un de trois albums, c'est autre chose. Donc ça, ça sera pour les plus petits. D'accord. Oui. Parce que là, oui, il y a plus de textes quand même. Ça n'existe plus, voilà. Il y en a qui le continuent quand même, il semble. Mais fait maison.